Bonjour à vous tous! Voici votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 février. Euh, donc vous n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner, et puis donc vous avez toujours la possibilité de nous demander à Zoé ou à moi une consultation. Vous avez également euh, le live hein, du mardi soir, euh, vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et euh, la page Facebook. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux euh, changements, euh, deux planètes qui changent de signe et, et l'une va venir dans le vôtre. Mais on va commencer d'abord par Mercure, vous savez votre planète d'échange, hein, celle qui gère aussi votre travail quotidien, vos habitudes hein, quotidiennes, et Mercure rentre en Poissons. Donc elle va se trouver dans votre secteur 12 qui est votre secteur d'ombre, donc on peut dire que bah, il faudra un petit peu plus laisser votre intuition s'exprimer. Je sais que vous en avez déjà, mais là elle va être un petit peu décuplée par euh, la présence de Mercure en Poisson. Ça, c'est le côté positif hein, euh, de cette configuration. Mais il y a aussi un côté moins positif, euh, et c'est dommage, c'est que vous pouvez être en, en relation avec des gens qui vont vous raconter des bobards, qui vont essayer de vous mentir. Alors affûter euh, votre esprit critique, hein, si vous voulez euh, pouvoir les les dévoiler, parce que vous pouvez le faire, hein, vous en avez euh, les moyens, la possibilité, enfin bref, vous êtes quelqu'un qui a un regard assez euh, direct, hein, et, euh, et je vous dis, il y a l'intuition derrière qui va vous permettre hein, un petit peu de... de de comprendre, de sentir, sera plus au niveau du ressenti. D'ailleurs, de sentir qu'on vous raconte des histoires. Après cela, évidemment, il y a Vénus, votre planète d'amour, et ben elle rentre dans votre signe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour ceux du premier décan. Mais chacun y aura droit. Hein? et donc l'amour peut se transformer en passion, hein, parce que Vénus est sous le règne de, de Mars. Alors bon, c'est vrai que si vous faites une rencontre, vous aurez tendance à vous emballer, à aller un peu trop vite en besogne, à trouver la personne formidable, et peut-être euh, peu de temps après à ne plus la trouver aussi formidable que ça. Hein il y a en effet, quand on s'emballe, ben un moment où euh, on retombe vraiment les pieds sur terre. De bonnes journées, samedi et dimanche, ça tombe bien, c'est le week-end, et euh, la Lune sera en Lion, donc les plaisirs, les loisirs, tout ce qui est récréatif euh, et ludique aussi, le jeu, hein, euh, tout ça sera au premier plan de votre week-end, peut-être que euh, vous serez avec des enfants, les vôtres, ou euh, ce, euh, ceux des, de vos frères et sœurs, de vos voisins, enfin que sais-je, et que bah, vous, les, vous saurez euh, les distraire, euh, les emmener au cinéma, dans un parc d'attractions, euh, bref, il euh, y aura euh, du jeu euh, et, et vraiment des loisirs sympathiques ce week-end. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine il y a deux éléments qui vont changer dans le zodiaque, nous sommes toujours en période Verseau bien sûr, qui est un petit peu exigeante pour vous, vous avez pas mal de responsabilités, mais d'abord Mercure rentre en poisson, donc ça, ça va adoucir la, la conjoncture parce que bon elle va être en bon aspect avec vous, elle va être très amicale, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre contact avec un ou des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, euh, ou que euh, justement quelqu'un pour qui vous avez de l'amitié peut vous appeler, euh, en même temps, il est très possible aussi que, si vous avez besoin d'un coup de main, on vous le donne, ou que c'est vous, et ça je penserais plutôt pour cette version, que c'est vous qui allez euh, donner un coup de main euh, à quelqu'un. Vous êtes euh, concerné si vous êtes euh, du premier des décan, et vous êtes concerné aussi bien évidemment euh, par l'arrivée euh, ça c'est le deuxième élément de Vénus en Bélier. Alors elle se rapproche de vous, elle n'est plus qu'à un signe, mais elle est dans l'ombre du vôtre, elle est dans la, votre douzième secteur. Donc euh, si vous voulez, elle est moins moins active pour vous directement. Hein. Euh, disons que peut-être vous allez euh, davantage vous occuper des autres, des personnes qui sont maltraitées par la vie, ou euh, vous aurez peut-être besoin de donner, de vous rendre utile, et euh, bon à moins que vous ayez un ou une amie qui se trouve hospitalisée et que vous alliez lui rendre visite, parce qu'il ne faut pas oublier que les aspects de Vénus ne durent pas, hein, elle, est, elle est rapide. Elle va bientôt ralentir hein, parce puisqu'elle va faire une boucle en gémeaux, mais pas avant le mois de mars. Toujours est-il que tant qu'elle est en Bélier, vous pouvez vous faire un petit peu de soucis, euh, euh, bon, très légèrement, hein, euh, pour l'une de vos relations, ou alors, hein, puisque Vénus est chez Mars, avoir un peu de rancœur vis-à-vis -vis de quelqu'un, lui en vouloir, euh, parfois pour, pour des bêtises, hein, donc euh, réfléchissez bien, hein, essayez de vous débarrasser. La Lune sera en cancer jeudi et vendredi, donc bah, ce sera une bonne... Euh, vous serez de bonne composition, hein? la Lune c'est vraiment euh, euh, comment on se sent et comment... Euh, euh, quelle image euh, on a de soi. Donc euh, bon, avec la Lune euh, en cancer, vous serez plutôt non seulement bien avec vous-même, mais bien avec vos proches, hein? vous serez de très bons conseils vis-à-vis -vis de de l'un d'entre eux en tout cas. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux planètes qui changent de signe, de signe, euh, d'abord la vôtre, Mercure, qui qui s'introduit en poisson donc au zénith de votre, de votre thème, hein, le milieu du ciel, comme on l'appelle dans notre jargon. Euh, donc Mercure au milieu du ciel, elle indique que vous pouvez avoir un important rendez-vous, ou que vous-même pouvez avoir quelque chose d'important à dire, à communiquer, ou alors, euh, bon, il, il peut y avoir aussi une question à régler avec un frère, une sœur... Euh. En tout cas, euh, bon, dans ce domaine des relations, c'est avec les proches que ça se passe. Dans le domaine du travail, c'est avec un supérieur, avec qui vous aurez rendez-vous, avec des collègues... Bon, de toute façon, c'est quelque chose à quoi euh, vous serez obligé d'accorder de, de, de l'importance, peut-être parce qu'il y aura une question de responsabilité derrière, que vous en tout cas vous devrez prendre les choses au sérieux. À côté de ça, vous avez Vénus qui rentre en bélier et là elle est en, en, en harmonie avec vous. Donc évidemment c'est pas le, le même euh, euh, domaine, hein, puisque Vénus c'est le domaine de l'amour et de l'argent, Mercure c'est le domaine des relations. Donc euh, bon, mais il n'empêche que euh, Vénus euh, va donner un côté un petit peu plus excitant euh, à vos relations, en tout cas des relations amicales, hein, euh, puisque le, bé le bélier est votre signe d'amitié. Hein. Euh, la question qu'on peut se poser, euh, et, et que peut-être vous vous posez aussi d'ailleurs, c'est est-ce euh, que... Parce euh, est que Vénus en bélier elle n'est pas euh, à sa place, elle est chez Mars, donc est-ce que vous n'avez pas euh, parfois des relations conflictuelles avec certains amis? Est-ce que vous êtes d'accord? pas toujours d'accord justement au, au niveau des idées, que ce soit les idées sur la vie, sur la politique, etc. Donc là je vous conseille de faire un petit effort si vous ne voulez pas euh, que euh, bon vous engueulez tout simplement euh, avec, euh, avec ceux qui vous entourent. Un bon week-end en perspective hein, avec la Lune en Lyon, vous pourriez peut-être euh, vous déplacer d'ailleurs euh, Aller rendre visite, justement, à des frères et, et sœurs, euh, ou alors ce sont eux qui vont se déplacer et venir vers vous. Mais bon, faut vous dire que ces deux journées seront plutôt sympathiques, euh, vous aurez l'occasion de parler, euh, euh, de tchatcher, enfin de faire tout ce que vous aimez. Cancer et ascendant, cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons euh, des planètes qui changent de signe. Il hein, euh, y en a une qui va être en, en, en bon aspect avec vous, et l'autre qui va pas être en, en très bon aspect, mais bon, euh, vous allez voir que ça n'est pas forcément négatif. La première planète, euh, c'est Mercure, elle entre en Poisson, donc un autre signe d'eau, comme le vôtre, ce qui veut dire que tout ce qui est communication-échange, euh, va être positif hein, avec euh, avec Mercure en Poissons. Alors il se peut que vous partiez en vacances, hein, par exemple, hein, parce que Mercure c'est les déplacements et les Poissons c'est votre secteur de voyage. Donc très logiquement on peut penser euh, soit que c'est que vous allez voyager, euh, euh, prendre quelques jours de congé, ou alors que quelqu'un, euh, l'un de vos proches, va euh, voyager pour venir vers vous. Hein? Ce sont les deux, les deux interprétations possibles, mais il y en a d'autres. Hein? Vous pouvez avoir rendez-vous avec quelqu'un euh, d'important, euh, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose dans votre vie euh, professionnelle. Et puis Vénus donc euh, change de signe également, et elle va se trouver au zénith de votre thème, c'est-à-dire en Bélier, où elle est un peu, il faut le dire, un peu querelleuse. Donc euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une entente cordiale entre vous et votre chéri, ou entre vous et certains membres de votre famille, dont on sait à quel point euh, ils sont importants puisque la famille, c'est votre CAM, comme dirait l'autre. Donc euh, bon, il va falloir faire un petit peu attention, à ce que vous dites, à votre attitude, à vos expressions, de manière à ce que vous n'ayez pas l'air réprobateur par rapport à ce que feront vos proches ou certains membres de la famille. Et si vraiment, bon, vous êtes mécontent après l'un d'entre eux, dites-le lui, mais en, en essayant d'adoucir la forme et le fond, de manière à ne pas vexer ni blesser. Hein, la Vénus en en Bélier, elle peut être blessante. La Lune ne, ne va pas faire beaucoup de bons aspects avec vous euh, cette semaine, mais ça ne veut pas dire que vous serez pas bien dans votre peau. Mais en tout cas lundi matin, elle sera en Taureau, donc euh, vous démarrez la semaine euh, en, en, en étant euh, plutôt amical, gentil, euh, euh, ouvert euh, d'une certaine manière, euh, à vous faire, à l'idée peut-être de vous faire de nouvelles relations, hein? c'est possible! Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Bon, nous sommes toujours en période Verseau, donc ça concerne un petit peu plus les autres que vous-même, et dans cette ambiance Verseau, eh bien Mercure, euh, planète des échanges, et du quotidien euh, entre euh, en poisson. Alors poisson, signe d'eau, euh, qui n'est pas vraiment en harmonie, elle n'est pas non plus en, en disharmonie. Hein. Donc euh, les Poissons gèrent votre argent, euh, et surtout le fruit euh, de, de, de l'argent que vous avez placé, ou euh, des affaires que vous avez faites, des bonus que vous pouvez toucher, euh, les donations, les héritages, voilà c'est le domaine de, de, de la, euh, du secteur 8 où va se trouver euh, donc Mercure. Peut-être que vous aurez à discuter euh, d'une du, somme, d'une rémunération, ou alors à, à, à essayer de plaider votre cause parce que vous devez de l'argent, vous voulez un étalement, euh, euh, vous pouvez également euh, plaider euh, votre cause auprès de votre banquier, si vous voulez effectuer un emprunt. Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas extrêmement euh, ni positif ni négatif, que simplement tout va dépendre de la façon dont vous allez vous exprimer. Hein. Euh, il faut avoir une petite dose d'humilité et ça se passera bien. À côté de ça, donc Vénus rentre en, en Bélier et va se trouver évidemment dans un signe de feu, en phase hein, avec le vôtre. Euh, le, le seul problème avec Vénus en Bélier, c'est que ça part au quart de tour, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez euh, euh, tout de suite, euh, imaginez que ça peut être une grande histoire, que vous allez partir parfois dans des <rire> un peu dans des délires. Hein? Donc euh, bon conseil, c'est de garder les pieds sur terre et c'est vraiment quelque chose que vous savez faire. Bon, c'est agréable aussi de s'emballer, hein? euh, c'est sûr, mais il faut garder dans un coin de votre tête que ça peut euh, bah, être un feu de paille. La Lune sera en Gémeaux mardi et mercredi, donc dans un secteur amical de votre thème qui représente également euh, vos projets. Il est donc très possible que vous ayez euh, des perspectives plutôt sympathiques euh, hein, en ce début de semaine, euh, parce que vous aurez des choses à faire qui vous plaisent par exemple, ou alors vous allez rencontrer des personnes avec qui euh, vous avez des liens d'amitié euh, réciproque, euh, d'ailleurs, ou alors bon, des personnes à qui vous pouvez rendre service ou qui peuvent, elles, vous rendre service. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, euh, nous avons quelques changements euh, pas trop dérangeants euh, en ce qui vous concerne. Alors déjà Mercure, hein, la planète des échanges, la planète qui gère aussi vos rythmes quotidiens, donc Mercure rentre en poisson et elle va euh, donc être dans le signe qui est opposé au vôtre sur la route du Zodiac. Mais une opposition de Mercure, ça n'est jamais euh, méchant, sauf si elle rencontre d'autres planètes, mais là pour l'instant, elle ne fera pas d'aspect et donc sera euh, euh, plutôt euh, conciliante. Enfin bon, c'est vous qui serez conciliant parce que vous aurez probablement quelque chose à négocier, euh, ou alors vous recevrez une proposition et il faudra en discuter, euh, Essayez de ne pas ratiociner, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter sur des détails, parce que c'est quand même un petit peu votre tendance naturelle, et euh, donner l'impression à, à votre interlocuteur que bon, ça vous plaît pas. Hein? Euh, donc faites très attention à ça, euh, si la proposition vous intéresse, montrez-le! Hein? Et euh, n'allez pas euh, chercher tous les détails euh, qui pourraient clocher. Hein? Euh, ensuite nous avons également euh, Vénus qui rentre euh, en Bélier. Et alors euh, bon, euh, si elle n'est pas très bien placée en, en Bélier parce que euh, malgré tout elle est chez Mars, donc elle perd son côté euh, un petit peu euh, chaleureux, conciliant, elle est plus dans la conquête, dans la volonté de, de rivaliser, euh, elle est, en, euh, bon, en ce qui vous concerne, dans un secteur quand même assez euh, érotique. Hein, euh, donc il est très possible que vous ayez un regain de libido sous l'influence de cette Vénus du Bélier et que bon, si vous êtes en couple, eh bien ça vous rapproche, hein, forcément. Euh, pourrait même être un petit peu plus fusionnel. Maintenant si vous êtes célibataire, bon c'est une autre affaire, il faut euh, essayer d'utiliser ces énergies libidinales dans un autre, euh, dans un autre domaine, dans celui du travail par exemple. Jeudi et vendredi, euh, la Lune euh, occupera un secteur amical euh, de votre thème, vous serez tout disposé à rendre service, parce que euh, déjà c'est dans votre nature, hein, à aider, à soutenir, euh, à faire preuve de solidarité avec certaines personnes, mais bon, les autres aussi, hein, euh, il faut quand même que ce soit pas euh, à sens unique, hein. les autres aussi ils peuvent vous aider, vous soutenir, vous rendre service, mais pour ça il faut demander. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a, euh, comme je le disais aux autres signes, deux changements euh, dans le zodiaque. Alors on reste en, en période Verseau, qui est une bonne période pour vous, hein, ça je euh, je vous le confirme, et Mercure rentre en Poisson, et puis Vénus va aussi changer de signe. On commence par Mercure, votre planète du quotidien, hein, c'est important quand même, euh, les rythmes quotidiens, euh, elle représente aussi le travail, hein, euh, mais, mais le travail qu'on effectue tous les jours. Donc Vénus en, en Poisson, elle est dans son secteur, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire dans votre secteur du travail. Donc euh, bon, je pense qu'elle va être une aide. Hein, euh, euh, bon alors il faut interpréter ça hein, euh, de plusieurs manières. Elle va être une aide parce que vous allez avoir peut-être un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous travaillez qui va vous apporter hein, euh, justement, euh, qui va vous donner un coup de main par exemple, ou alors c'est vous qui allez être une aide euh, pour les personnes qui vous entourent, c'est-à-dire ou vos collègues, ou vos enfants, votre conjoint, euh, bref, vous serez votre idée, hein, votre disposition mentale sera d'être au service de ceux que vous aimez, et on peut dire que c'est quand même assez fréquent. Hein. Maintenant, on va parler de Vénus qui entre en Bélier, c'est-à-dire qu'elle va se trouver à votre opposé, hein, euh, le Bélier étant le signe qui vous fait face sur la roue du Zodiac. Et avec une Vénus en, en Bélier, alors c'est sûr, hein, vous pouvez faire une rencontre et euh, ça va aller très vite hein, parce qu'elle est euh, chez Mars, Faut hein, ne faut pas, pas l'oublier. Euh, bon, euh, cette rencontre, euh, est-ce qu'elle sera durable? Ça c'est vraiment la question qu'on peut se poser, étant donné que ça va trop vite avec Vénus on prend pas avec euh, Vénus en Bélier, on ne prend pas le temps euh, de construire quelque chose. Hein. Mais bon, elle peut aussi être très positive, ça dépend du reste de votre thème, et vous pouvez eh bien, avoir une espèce de... une harmonie trouvée, hein, une harmonie avec votre conjoint, votre ami ou les personnes avec qui vous vivez. Deux sympathiques journées, euh, euh, mardi et mercredi avec euh, la Lune en gémeaux, c'est-à-dire que bon, peut-être que vous serez en vacances, hein, il y a un côté euh, dépaysement, il y a un côté éloignement, prise de distance, hein, avec euh, la Lune en Gémeaux, donc on, on peut imaginer que ce sont des journées où si vous ne partez pas en vacances, vous allez peut-être préparer un départ, ou à faire vos valises par exemple, ou alors vous allez vous dépayser, vous changer les idées d'une autre manière. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du nouveau. Euh, bon, je ne parle pas du Soleil en Verseau qui reste euh, euh, dans ce signe pour l'instant, mais je parle de Mercure et de Vénus. D'abord Mercure, hein, votre planète euh, qui gère vos échanges, qui gère votre vie quotidienne en général, et son organisation. Eh bien Mercure rentre en poisson c'est à dire qu'elle va être en, en, en harmonie avec vous euh, tout le temps qu'elle va être dans ce signe là on, on, on s'adresse euh, évidemment elle s'adresse plutôt au premier décan euh, et euh, disons que tout ce qui est de l'ordre des échanges des discussions euh, euh, de votre organisation au travail bah tout ça va bien se passer, et il est même possible qu'on vous fasse des compliments sur votre, sur la qualité hein, de votre travail et sur la façon dont vous euh, sentez les choses. Hein. Il y a vraiment, euh, avec un, un Mercure en Poisson vous avez beaucoup plus d'intuition que d'habitude, hein, vous êtes beaucoup plus connecté voilà, à, à, à tout ce qui est euh, le monde extérieur euh, et euh, les gens qui le peuplent. Euh, de votre côté, vous pouvez aussi être un petit peu flatteur. Hein? Si vous avez quelque chose à obtenir, n'hésitez pas à utiliser la flatterie en restant évidemment euh, dans des limites raisonnables, hein? parce que quand c'est trop gros ça passe pas. Hein? Donc euh, des petits compliments bien placés ici et là et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. On va passer à Vénus qui elle aussi change de signe, elle rentre en Bélier. Je vais vous dire tout de suite franchement c'est pas le nirvana, c'est pas le top du top, elle, elle occupe votre secteur du travail donc c'est peut-être vous serez content de ce que vous ferez, peut-être que... Euh, euh, peut-être qu'un collègue ou une collègue tout d'un coup vous paraîtra euh, plus charmant, euh, vous vous direz vous poserez des questions, vous demanderez si vous essayez pas de tenter le coup, euh, mais bon, euh, je pense que c'est quelque chose qui passera assez vite étant donné euh, que Vénus est sous l'égide de, de mars et que donc euh, tout va très vite, tout passe euh, rapidement. De bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en cancer, c'est une lune euh, Voyageuse, elle occupe votre secteur des voyages, alors peut-être que vous allez partir en vacances, hein, euh, puisque nous sommes dans une période de vacances, et que euh, bon euh, vous en serez euh, hyper content, mais même si vous ne partez pas, vous trouverez le moyen un petit peu de vous distraire, ou, ou en tout cas de prendre de la distance, hein, euh, euh, si vous avez des problèmes évidemment. Sagittaire et ascendance Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux planètes qui changent de signe, toujours dans un, euh, un régime Verseau hein, qui est quand même euh, en, en, en, en harmonie avec vous, hein, donc les choses devraient prendre une teinte de toute façon harmonieuse. Alors euh, Mercure en Poisson, on ne peut pas dire que ce soit vraiment euh, votre la meilleure position de mercure en ce qui vous concerne, euh, parce qu'elle elle est un petit peu trop sensible, hein, un petit peu trop euh, susceptible aussi. Euh, donc il va falloir faire attention dans vos rapports avec vos collègues, vos proches, etc. Soit faire attention à ce que aux paroles que vous vous prononcez, soit veiller, et, et je pencherai plutôt pour, pour ça, euh, à ne pas prendre de, de travers ce que les autres vont vous dire. Vous pourriez mal interpréter certaines paroles, euh, les trouver euh, un petit peu agressives, etc. Mais non, ce n'est pas le cas! Euh, je pense que euh, ce sont des conseils qu'on va vous donner, mais vous vous direz si on me donne des conseils, c'est que je fais mal. Non, pas forcément! si on vous donne des conseils, c'est peut-être aussi qu'on veut vous aider, qu'on veut que vous progressiez, que vous avanciez, ou euh, tout simplement, euh, bon, euh, que vous ayez euh, quelque chose de, de supplémentaire à votre disposition, un atout, une arme, enfin bref, ne prenez pas les conseils pour une critique, hein, ce serait vraiment dommage parce que vous ne profiteriez pas finalement euh, des expériences euh, des autres ou de leurs idées. À côté de ça, bah, Vénus, euh, votre planète d'amour et d'argent, va rentrer en Bélier, donc elle va être, c'est un signe de feu, hein, elle va être en harmonie avec vous et alors là vous serez bien avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous trouverez bien en vous regardant dans la glace, que vous ça, ça se transmettra euh, forcément dans vos relations avec les autres, et vous aurez le sentiment qu'on vous aime davantage, ce sera vraiment une impression, hein, euh, parce que en fait euh, tout simplement vous serez plus positif, plus gentil, et, fo et forcément ça aura des répercussions sur vos relations. Samedi et dimanche la Lune occupera, euh, le magnifique signe du lion avec qui vous êtes euh, en, en harmonie, et donc bon, c'est le week-end, il y a des vacances, euh, bon, c'est très possible que vous partiez, hein, on ne peut, euh, peut pas dire le contraire, c'est, euh, je veux dire, euh, un cas, cas d'école. Hein. Mais bon, vous pouvez évidemment vous dépayser, partir, euh, euh, prendre de la distance, d'une autre manière. Hein? Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, eh bien prévoyez des changements, pas le Soleil, il est toujours chez votre voisin du Verseau, mais Mercure par exemple, votre planète d'échange, de contact, de, euh, qui gère votre quotidien d'une manière générale, eh bien Mercure euh, entre en Poissons et elle est en phase avec le Capricorne quand elle est en poisson. Là ça va être le premier er décan, elle va faire un bon aspect avec Uranus, donc vous avez toutes les chances premier er décan cette semaine de faire quelque chose d'imprévu, de recevoir euh, peut-être une proposition euh, que vous n'attendiez pas, ou d'avoir une idée qui sort un petit peu des sentiers battus. Il y aura quelque chose d'un peu spécial, mais bon, qui sera euh, positif hein, en, en ce qui vous concerne. Ça peut aussi euh, concerner euh, l'un de vos frères et sœurs hein, ou l'un de vos enfants, euh, qui euh, tout d'un coup euh, découvre quelque chose, ou à qui euh, euh, on fait une proposition de boulot... Euh, euh, bon, vous allez certainement euh, parfois plus vous préoccuper de vos proches, de votre entourage que de vous-même. Mais en tout cas, ce mercure sera positif, que ce soit pour vos relations avec vos proches ou pour votre travail, vos affaires, euh, et euh, tout ce qui peut progresser hein, dans votre vie euh, professionnelle. À côté de Mercure, la planète qui suit, c'est Vénus, hein? et Vénus elle, change de signe aussi pour entrer en Bélier. Elle est dans votre secteur 4, c'est le secteur hein, de euh, le minuit de votre thème, un secteur de nuit, donc bon, Vénus en Bélier, elle n'est pas formidable, elle n'est pas exceptionnelle, vous pourriez avoir des petits accrochages avec ceux que vous aimez, euh, ne pas être content de leur comportement ou de la, la façon dont ils vous considèrent, mais bon, vous êtes très orgueilleux quand même hein, le Capricorne, donc essayez de ne pas prendre les choses, les comportements et tout ça trop à cœur. C'est des aspects très rapides, donc vous mettez pas la rate au court bouillon parce que on vous aura pas dit bonjour, par exemple. Hein, ça peut être, c'est pas volontaire en général. Un bon début de semaine, hein, puisque la Lune sera en Taureau lundi, euh, donc euh, bon, toujours en phase avec vous et euh, vous donnant euh, une bonne image de vous. Enfin, bon, c'est plutôt vous qui vous habillerez bien, vous coifferez bien, ou je sais pas, ferait quelque chose qui euh, vous donnera confiance en votre physique et en, en, en la façon dont les autres vous voient. Hein. Euh, C'est toujours très important ça pour le Capricorne. <musique> verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, alors déjà Bon anniversaire à ceux qui vont le fêter, il y aura une pleine lune dimanche, mais bon, euh, je veux dire c'est trop loin, on, on, on en parlera plutôt pour lundi prochain. Il euh, y a deux changements dans le ciel de cette semaine, il y a euh, mercure qui passe au Poissons et vénus qui rentre en bélier. Donc mercure en Poissons elle va être dans votre secteur euh, matériel, hein, dans le secteur des finances, dans, dans celui qui, qui gère tout ce qui vous appartient, hein? mais aussi bien matériellement que spirituellement hein, d'ailleurs. Euh, bref, mercure est une planète d'échange hein, qui permet d'organiser, etc. Euh, il est possible que vous ayez euh, à envoyer de l'argent à quelqu'un ou au contraire à en recevoir, vous attendiez que euh, on vous envoie, euh, qu'on mette une somme sur votre compte, euh, euh, donc euh, vous voyez c'est... Euh, euh, tout ça tourne autour de l'argent. Euh, vous avez peut-être aussi un achat à faire, hein, puis un achat euh, indispensable, dont, que vous pouvez pas zapper. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre autour de l'argent? Vous pouvez discuter d'une rémunération parce qu'on vous aura fait une proposition, donc euh, Bon, en général, il vaut mieux demander à quelqu'un de discuter pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas, euh, comment dire, hein, sauf euh, si vous avez d'autres éléments de votre thème qui disent le contraire, mais euh, bon, l'argent c'est pas... vous n'y connaissez pas grand chose. On va passer à Vénus en Bélier qui est bien placée hein, pour vous, elle est dans un secteur euh, de flirt, d'amusement... Euh, bon, peut-être que vous allez euh, croiser quelqu'un avec qui il y aura une espèce de complicité, et vous allez commencer à y penser, euh, ça va vous, vous occuper l'esprit, euh, vous vous poserez des questions, est-ce que je peux y aller? Euh, est-ce que euh, l'autre euh, vous a envoyé des signaux que vous avez bien interprétés? Enfin bon vous serez un petit peu hésitant hein, sur la question, mais en tout cas ça vous amusera, ça fera passer du bon temps. Deux bonnes journées mardi et mercredi avec la Lune en Gémeaux, Alors évidemment vous serez bien dans votre peau, euh, vous vous trouverez euh, séduisant ou alors vous serez séduit euh, par quelqu'un aussi, hein, ça peut être euh, actif ou passif. Euh, également, les relations avec les enfants seront au premier plan. Euh, alors ça c'est peut-être euh, pour ceux qui sont en vacances, hein, il faudra euh, les distraire. Poisson Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, euh, euh, bon c'est toujours la période Verseau évidemment, mais il y a du changement dans le reste du zodiaque puisque Mercure, par exemple, rentre dans votre signe. Euh, et euh, bon, alors évidemment, c'est le premier décan qui commence, euh, hein, qui ouvre le bal comme on dit, et euh, Mercure va être en bon aspect avec Uranus, donc ça va être une excellente semaine sur le plan des échanges, de la communication, même du travail, hein, du travail que, que vous effectuez au quotidien, il euh, y aura... Euh, hein, vous allez pouvoir communiquer, dire ce que vous pensez, euh, sans avoir peur euh, d'être mal jugé ou qu'on ne vous aime plus, euh, vous serez franc, hein, alors que souvent vous prenez des chemins détournés pour dire les choses. Non, là, avec euh, ce mercure dans votre signe, vous serez euh, vraiment euh, tout d'une pièce, hein, vous direz les choses telles qu'elles sont et vous aurez raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein, euh, si vous faites euh, que des allusions, hein, parce que souvent vous procédez par allusion, eh bien ça je ne vous le conseille pas, hein, je vous, parce que sinon, parce qu'on interprétera euh, peut-être vos allusions de travers, hein, donc euh, prenez le temps de bien expliquer euh, ce que vous avez à dire. Par ailleurs, eh bien Vénus rentre en Bélier, elle vous quitte pour rentrer chez votre voisin du Bélier qui est euh, plus un signe d'argent que d'amour, pour vous! Hein, euh, donc euh, dans l'état de méconnaissance par rapport à, à, à votre thème hein, que je n'ai pas, donc euh, je suis obligée de de prendre le soleil comme ascendant. Donc euh, la maison 2, pour vous, c'est le bélier et euh, disons que c'est possible que vous ayez une rentrée d'argent euh, plus rapide que vous le pensiez, euh, ou que vous dépensiez aussi plus rapidement euh, que prévu. Faites attention hein, de ce côté-là, euh, hein, parce que souvent avec Vénus, c'est des dépenses euh, impulsives, euh, auquel vous ne réfléchissez pas et euh, bon, vous vous retrouvez euh, hein, dans le rouge. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec euh, la Lune euh, en Cancer. Alors euh, bon, probablement ce sont des jo journées où vous allez ou vous occuper de vos enfants parce qu'ils sont en vacances, euh, peut-être les emmener au cinéma, au spectacle, ou vous-même hein, pouvez euh, euh, aller euh, voir un film ou quelque chose, une exposition, enfin bref, il y aura euh, une notion de spectacle un peu. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous passerez une bonne semaine, euh, vous, vous voulez peut-être plus d'horoscopes, dans ce cas vous pouvez aller euh, sur le site de RTL, RTL astro, sur celui du figaro euh, tv magazine ou alors vous pouvez entendre vos horoscopes dans ma voix sur le 32 10.